Moi j'ai vu, j'ai vu, vu personnellement, en fait, Guil et Lapin en, euh, en dessous des arbres, hein. en train de parler hein. attention au skin hein. Ah ça, ça, ouais. tape, ça tape, ça tape Ça tape qui pourquoi ça se tape pourquoi, pourquoi ça se bat Pourquoi ça Pourquoi ça Pourquoi Parce que mais... Guil a tué, parce que c'est Guil qui a tué Lapin Lapin il a été, il a été dit été... été... Mais qui tu veux... Ah non, pas, non, pas, non, non, non, non, non, non Mais, il est non. Mais il il est trop... il Tu pas pour des débiles je viens de voir que j'ai résistance en effet le fait que j'ai été revive en tant qu'ancien me laisse la résistance de l'ancien qu'il est censé avoir normalement vous avez compris Vas-y Les gars je vais bon, moi, je suis mort les gars Enfin je vais crever dans pas longtemps Recule recule recule recule recule Vous êtes sûr Ouais on sûr ouais, il, non, ouais on est 3 on est 3, 3. Siphani est, est parti Go se barrer go se go, barrer go, go, go, go, go, go, Fin l'épisode bon, bon, Allez on salut Au revoir pour l'épisode On y va les gars On les courses. Ok bonjour Bonjour Salut les gars vous corps. allez bien Salut Mais non Jim Putain mais pas On court, on court, on court, en J'ai enchaîné Jim. a mis trop mal. Ouh, yeah, yeah. Vraiment qu'on trouve Daiko Combien un... de gap Euh 3. trop. il de coeur. T'as un... plus de gap Ça va, ça va, ça va, ça va. T'as plus de gap T'as Je voulais dire. Si, si, j'en ai encore. Mais faut que je gap en fait. Je vais... Non, non, non, reste derrière Faut pas du boost pendant que tu manges. Non mec c'est vraiment la merde là par contre Ah oh non hein. Ah bah au revoir Gap hein. Allez salut Oh non hein. Ah bah salut Gap Yep. Ah t'es là Ouais. Oh, es sur le gars. Bah je me suis séparé de Guillaume, ils sont sur Guillaume. En fait, ah, ouais, ouais. Ça, le... ouais. Bah on de tempo hein gros, 8 minutes hein. Faut qu'on trouve les autres euh. Y'en a pas d'autres villageois en fait. Bah Fatou. Et on est ouais. encore encore. en a besoin. Gros juger. par contre mon rôle est bugué un peu. Pourquoi Parce que j'ai encore résistance. En fait j'ai ouais. la résistance de l'ancien, parce que j'ai respawn. Et en fait, en fait je suis mort un et du coup j'ai respawn en tant qu'ancien. Juste après ah, que tu sois mort, je suis mort. Hein Parce que t'étais considéré ancien, du coup t'as respawn. Oui. Voilà. Du coup... What the fuck? Mais du coup on était censé m'en garder le plus longtemps. Oui. Enfin, ou je pense que c'est peut-être normal alors. pas non, c'est pas normal. Trop bizarre. Ouais. <coughs> en gros, il aurait fallu focus du meuba vu que c'est la sorcière et pas se reste lui même En okay. vrai, la nuit, je peux aller en 1v1 contre n'importe qui, j'ai résistance à force. Salut. Salut. Ça Salut. va ah, t'es parti où j'ai pas réussi à vous suivre, je vous ai dit en plus, j'ai dit attendez, je suis derrière. T'as combien de Gapel J'en ai plus que 3. Ouais, nous, je... perdu Ouais, il est en train de se repousser sûrement pour tout le monde. Euh, par contre, moi je pose la question encore une fois, mais euh... Pourquoi ce serait pas lui en fait, le Logarou Pourquoi il va Ça peut être soit toi, soit lui en fait. Parce que ça peut être nous deux, ni Daiko. Donc c'est soit lui, soit toi. On peut pas être sûr nous deux de quitter toi ou lui. Comment vous pouvez être sûr ça bah, nous on, bon, on comment, sait comment en fait. Prouver, comment je peux vous prouver que je suis avec vous en fait le truc. Bah, tu peux pas justement C'est pour ah, ça qu'on sait pas si c'est toi ou, ou Gael et du coup on va se méfier jusqu'à ce que. Bah, dans de vous tous neuf, les, dans tous les juste... cas, moi, moi après je vous, je vous donne. Je, je veux sauver ma peau, c'est normal, tu vois. Moi je, je vous le dis, même si lui vous le dit le contraire, moi je ne le suis pas. Et surtout, j'ai un argument c'est que moi vous pourrez me tuer à la fin si vous avez un doute. Euh... Là, il enfin, y a Lib, je suis pas très fort, quoi, tu vois. Cours, cours. Je devrais ah. courir. J'ai bien entendu. Ok, avance, ça, avance ça, revoir, ça. Il est derrière nous. Ah non, c'est Guillaume. Non Qui est derrière nous C'est moi, c'est moi, c'est moi. Je vous ai retrouvé, mais je parlais pas parce que justement, il était à côté. On va jouer. Oh Gros, c'est la sauce, Guillaume, je te le dis. Ah oui, mais... Ah, voilà, c'est bon. C'était sûr, tu vois, regarde. Je savais, mais... Oh, mec, c'est la sauce Par contre, par contre, j'ai presque plus de gapel Guillaume. J'en ai trois, donc... J'en ai quatre. Il y a J'en ai 3 et il faut que oh, je Ah, Oh, c'est la sauce! Bah, je... je pense, Guil, pense à une. Euh... Mais attention, ah. on est tous avec, donc tranquille. Ah ouais, bah, tiens, attends. J'en ai 3. J'ai un, un stack de flèches, j'ai 3 diamants d'ailleurs, si vous voulez. Ouais, du coup, moi, je suis P3, P3, P3, P2, parce que j'ai tué l'assassin et euh, je vais garder. Ah merde, j'ai testé épée, du coup, c'est les autres qui l'ont. De... Bon, les mecs, c'est la nuit, si. vous savez quoi? P3, euh, Yolo, il je crois, en vrai. Ouais. Après, faut Mais, faut mais je peux pas, il reste aussi Fatou. Ah, oui, c'est vrai, putain, faut que tu heal, toi. Il reste aussi Fatou. Il reste pas tout, coup on sait pas où il est, faudrait qu'on trouve Dylan, mais je sais pas où il est. Gros, oh, c'est la sauce, hein. Ah, de ouf, mec, en vrai. Ah, de fou, de fou. qu'on arrête de parler parce qu'ils savent qu'on est parti par là. Ça va être serré hein. Je... Non, mais... Bah, en fait, c'est en fait, mort, hein. Qu'est-ce que fait de Gapel En vrai, ça va être faut compliqué. Il faut qu'on tue Jimmy vraiment. en premier. T'as combien de Gap, uh, gap J'en ai trop. Ah, ah ouais. Ah, putain, je pensais que c'était toi. Ah, non, non. Mais attends. Mais toi, t'es quoi, toi un rôle que j'ai pas utilisé T'as pas du tout utilisé là Non Même au vote du coup là Non plus Oh merde Mais t'es vraiment citoyen euh, ils, ils sont là hein Non 2 minutes 2 minutes Putain ils ont bien joué en vrai genre euh, on, a, on, a, on a oublié de voter on est trop con putain ils ont bien joué mmh. Euh ouais en vrai faut qu'on finisse là Je pense dans tous les cas on va cumuler cet épisode et le suivant Imagine la saison elle se fait... elle se gagne par un ange déchu je sais pas s'il a pu tuer sa cible Je crois pas qu'il ait fait de kill Non Je crois pas non. Ça va. On peut les tuer non Ok sont là Si y'a Jimmy faut le focus tu veux que tu dessus Merde de faut que je bouffe Faites un coup adieu <rire> <rire> <rire> Regarde il arrive par la gauche là Attends Non non il y va pas, il y va pas il va Jimmy Non non faut ah, que vous, reste à Je compte. sais, je sais, je sais, je sais, je suis avec toi, je suis avec toi Je suis avec toi Ça va être le jour Bon on recule pas, c'est bon. On ne recule pas face à l'adversité, enfin j'espère. Oh, on ne pas OK. boost Ah les bâtards vont commencer Y'a Lib y a Libre, là, à gauche. On s'en fiche, on s'en fiche. Là il est... Vous êtes derrière nous là. Boy, Il faut se tuer tout en premier. Ah bon pourquoi C'est assez drôle. Il y l'enderpearl. Ah ouais. Faut quand même qu'on je pense. Putain faut qu'on l'ait, faut qu'on l'ait ouais. Oh, les je autres je sont là ou quoi ils sont derrière, putain c'est la, la, la course poursuite mais qu'on a la cible genre. Il y a tellement de une pearl. Ouais de ouf par contre mec. Ouais. On s'entend sur les deux autres ou pas Bah si on va sur les autres il y en a un qui ah. va respawn. Ouais mais bon fin, sinon là ils vont se retrouver à la... Sur sur la go go go go. En vrai go, en vrai go. Ouais. En vrai. C'est bon, il y a plusieurs... De... Il si y en a deux qui vont respawn. Il ah, y a l'ancien aussi ouais. Ah, Mais ouais putain... Mais c'est pas grave mais il faut les, faut les utiliser maintenant. Ils vont run maintenant Ouais, non, j'avoue. Et là, on est face à une situation compliquée. Si on tue un joueur, Jimmy va le raise avec son pouvoir de sorcière. Si on tue l'ancien, il va respawn. Ils vont avoir deux vies. C'est pas trois joueurs qu'on fight, c'est cinq joueurs. Comment se sortir de là Dis on va en zéro, on cherche les autres. Y'a pas bah, d'autres ouais, On ouais, les trouvera en pas en vrai, ouais, viens, ouais. viens, En vrai, en vrai, Parce que là, on va se faire, euh, faire, euh, faire niquer sur les pommes Ils sont là, ils sont à notre gauche. Ah, mais on peut pas les tuer, ils vont run une autre gauche. Mais en plus, ils ont sorcière, donc ils en restent plus sûrement l'ancien. Ouais, ils ont. On se voit, on se voit. Salut On se casse C'est pas une question de jour, c'est une question Go de jour. Go vers problème, la droite, Jimmy ira vers la droite forcément. C'est une question va partir de notre gap et on va pas en récupérer. Et de toute façon oui on pourra pas en récupérer puisque les deux ils vont raise. Ils sont trop trop bien, ils ont, ils ont un combo trop puissant là. Et ouais, il est, euh, je il est pense qu'il va retourner vers 0, du coup il est forcément à notre droite. Hein. Je vous le dis hein. attends, mais, mais, mais Attends mais il reste le couple encore, Je viens de, de, de ouais, penser okay. là. Il reste encore le, le couple. <rire> <'y Il> est et <rire> c'est... Oh coup, non <rire> Peut-être c'est Daiko sinon. Et pourquoi ils agissent pas il bah Daiko avec Toz par exemple C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le retrouver. Ouais c'est possible. Vous êtes là En vrai je la... voilà. en enfin, vais pas vous mentir mais ça s'annonce tendax hein, quand même. Hein. Je pense pas qu'on puisse gagner ça. Je genre... vais pas vous mentir mais ça s'annonce vraiment tendu. C'est un peu mort là. Oh ça serait beau qu'il y ait un retournement de situation. Bah s'il y avait le coup en mieux ça serait OP mais je pense pas. Bah s'il y avait le coup genre Daiko avec... Euh... Imagine Daiko Fuka genre. Imagine juste, mais Daiko Fuke ils ont tout intérêt à attendre la fin, tu vois. Ou même, mais en vrai, moi je pense, moi, je pense que c'est euh... Daiko et Toz ou un truc comme ça en vrai. Euh, Fatou, pour ça hein. Les deux on les voit pas depuis disons parce que t'imagines ouais, Fatou, est... Fatou, ouais. est... ouais. Fatou il est ange déchu, il avait une cible et en plus il est en couple. Le de... imagine, imagine, imagine sa cible, c'est son couple, son couple. <rire> Ça c'est une le 15 de ouf en vrai. Il y a tellement de probabilités pour la fin de game, je sais pas du tout comment ça va finir en vrai. Dans tous les cas, peu importe, ça serait intéressant. En vrai, sympa, ouais, en vrai, ouais, cette en game vrai, était sympa que. Matox mort PVE, alors ça gros, ça c'est incroyable ça. Bah c'est La première saison il est tombé dans une faille. En c'est pas la même chose, mais. Peut-être il est retombé dans une faille, mais en tant que loup amnésique. Par contre on en parle que Sifanoel Noël, Blanc, première saison, et Teuf, encore une fois assassin ou. Mais c'est gros, ils ont tous les rôles pété à chaque fois. il a été... Moi je suis un vieux loup-garou tout classique, depuis je suis chaque saison. C'est toi le classique Mais oui, mais c'est moi oui il reste que moi. du coup oui, c'est logique. Non mais j'ai quoi là j'ai pas regardé quoi ouais, je suis toi. C'est vrai t'es moi Yes mec Yes t'es moi Je sais pas où ils sont sérieux Heureusement en vidéo on se fera moins chier que là. Parce qu'on va couper donc ça va. On va se faire un peu moins chier. Mais le problème c'est que j'ai l'impression que les seuls gens qu'on croit c'est le groupe de 3 qui est vraiment trop trop chaud. Putain suis suis J'suis Je suis si ça se finit comme ça vais pas vous mentir. Mais ils sont où Mais ils sont où Mais ils sont où Guillaume reviens reviens. On fait quoi on fait le tour de Bon On va... T'as cru voir quelqu'un Hmm. alors je... Oh, qu'est-ce que t'as que vu game moi ça C'est moi au début de game ça, je reconnais. Ouais, oh. il aurait fallu qu'on trouve des gens maintenant. Là, là, là, là. Dans tous les cas, même si c'est de jour ou de nuit, il faut qu'on qu arrive à tuer Jimmy en premier. Mais des jours on peut vraiment pas les faire, ils ont résistance. C'est moi ou... qui t'ai tué, gap, C'est moi qui t'ai acheté tapé et es tout. mort Et du coup, tu t'es fait tuer et infecté, du coup Bah hmm. ouais. Par Sed euh, Bah je pense, vu que c'était un infect. Non, mais je veux dire Sed, bah tu t'as tué Bah euh, ouais, ouais, avec, avec des Sed, c'était infecté. Ah non, faut pas que je le bague. Hey, même, gauche, gauche, gauche, gauche, gauche, entendu. Jim en haut. Hello my god. Ils vont faire ce qu'ils ont dit. Si je sais, mec Bah tu sais quoi ça faisait longtemps, en vrai j'ai le droit ça faisait longtemps. Non non non non non non non non non non ah merde Faut pas séparer faut pas. Mais vous oh, je suis là. Ah là Non Gap, viens me battre Non c'est moi c'est moi pardon, pardon, excuse moi Oh pardon pardon excuse moi Je crois que c'était Jim T'as des gaps déco Parfait Non j'en ai plus Ok Nice Vous avez eu ces gaps ou pas Non j'en ai plus. ces gaps Les couples les gars Il est où Jim Attends il est mort là Ficano Tiens Il est déjà mort une fois T'avais combien de gaps s'il te plaît Là j'en ai 4 Bah vas-y passe s'il te plaît, j'en ai une J'en ai 4 parce que j'ai 2 gaps bien, J'en ai bien j'en ai bien s'il te plaît. C'est qui le couple là Bah c'est eux Daiko euh... Fatou, mais il fait tout. Mais c'est vrai, il y a pas de eu euh... On cumulera, hein. Euh, on cumulera, on cumulera. Il a des potes de déco. Non, ça peut être pas. Ah oui, ça peut être violent, même. Ah, G -g. violent, C'est injouable. Oh, yes. Ah ouais Il se passe quoi C'est bon, Daiko il a tué le libre. T'es quoi toi Non, bah non, c'est à toi qu'il faut poser la question, gros. mais C'est fini de toute façon là, si le coup il fait rien. Ouais. Bah, t'as beaucoup de Gapel ou pas d'accord ah, ah, nice. ah ouais, mais on a tous pas de Gapel <rire> en fait. Donnez-moi Bah, bah gros, il, bah, il, il en avait une, un. Gapel, il en avait une. J'ai trois Gapel. Il a besoin de recruter. Mais non mais, du coup c'est toujours trois. Il reste qui, il reste. Dis c'est quoi ton bug Reste Fatou et toi. C'est je peux ça se trouve c'est je peux pas. être invisible. Mais non non, archi pas vraiment vraiment pas. C'est pour ça qu'on a pas fightant. J'ai deux demi. J'ai trois Gapel gros. J'ai tenté une, une opération de fou, fou hein. pour euh... ça bugait tellement pendant le fight euh, Dylan. Il y, avait, il y avait un peu de ouais, un peu de la C'est quoi qui qu buguait Genre c'est bizarre. Bah y le y serveur, y coups, hein. <rire> je crois qu'il y a des coups qui. Bah écoute, écoute, écoute, écoute, j'en ai trois. Bah what the fuck, moi je visais Ah bah tu peux mon fichier. Ouais tiens. 5 coups qui marchent pas. Sérieux Merci mec. OK. Qu'est-ce que Mec, j'ai volé la sorcière. Du coup, et j'ai encore son pouvoir. On est trop bien. Il faut contre game là. Attends, t attends, t attends, t attends, on prend sa Gapel Yes, t'as combien de Diabol okay. 7, et pas. toi J'en ai 5 et je suis à mon trocœur, plus Wadrim Tu peux full rush, attends, je te fais un don pour vous. Ouais Je peux full rush là comme tu veux Mec, j'ai eu, eu le meilleur rôle à voler J'ai tr trop bien joué taxe sur O'Jim J'ai eu trop de chance Il avait deux coeurs et demi, c'était que chez maman, hein. ça a rien de lui donner des gapes hein. En vrai c'est toi qui dois full rush parce que J'ai résistance peut hein Peu 13, <rire> peu 13 de toute façon ouais. J'ai entendu quelqu'un non ah ouais où Je crois, non je sais pas c'était une question. Ok bah là faut trouver les deux autres. De jour et de nuit je pense qu'on peut une dans tous les cas. Oui. Et en je déchu, lors déchu il a 15 cœurs s'il a tué son modèle Ouais tu mais, mais je, toi, pense, pas, je pense pas, pas qu'il qu ait tué son. Enfin ouais, je vois genre. pas qu'il aurait pu tuer. Tous les jours euh, je peux attribuer un hein, tueur. L'assassin Non l'assassin, c'est qui Et le. Et euh. C'est début y'a qui était qui mort Euh bah y'a lapin c'est aussi lui. La seule possibilité ça pourrait être Matox. Je pense qu'il l'aurait tué aussitôt Mais je pense pas qu'il enfin, y a peu de chances qu'il se trouve comme ça, à moins qu'il ait une... En il est mort il genre juste ça. après le pvp, ce serait... Ce serait ouais, il y, y aurait mal. peu de chance. J'ai cru entendre quelqu'un à gauche. J'ai cru aussi entendre quelqu'un, là-bas. Il y a Gil, on le saute ou pas Vas-y. Je la vois pas cette foutue bordure. Là. Ah, salut Gil. Pas ou quoi Comment ça va les gens En vrai ça va bien je trouve. Oui si ça ouais, va. Là va... ah, elle est presque là. Ouais. Non. Non, non, non, non. Tu fais une erreur en faisant ça Vous faites on une fait erreur <rire> ouais Vous faites une erreur Tiens enfonce toi je sais pas. Ah, à droite à droite à droite à droite, c'est tous Go go Il est où Il est où Bichard Elle est vraiment moi ok. C'est dommage qu'on ait pas plus de drogue. Ah j'ai plus de bloc Il est où J'entends des gens sur le côté. Ah ouais, je sais moi aussi. C'est un peu chiant ça quand même, on va pas ouais, se mentir. Bien joué. Personne ne viendra Ils sont où oh. Ils sont pas partis mon pote <rire> <rire> Ok je me barre Y'a pour fait quoi coup. Je remets mon écouteur, merde Il faut tout, Fatou, il fait quoi <rire> Salut Ouais, J'ai toutes les chances de se battre, clairement Ok yes ouais. GG Bien joué mec, bon. Bravo Derrière moi derrière oh. Fatou okay. Je suis mort Putain es il est mort Non Merde Vas-y je suis mort là Je suis mort mais... Oh t'es mort ah <rire> Il ne peut pas me de me C'est foncièrement débile Non mais franchement On va bien s'en sortir Pour le beau jeu la mort Pour le beau non, jeu Non mais mourir maintenant Ce serait con Bonjour tout le monde Bienvenue dans LG Saison 8 Ça fait longtemps Hello Tozefru oh, Damn it J'ai un nouveau rôle Oh yes Ça c'est cool c'est Bichard Salut mec <rire> En vrai, faudra qu'on se mette en tout cas un, un code en place avec les dons. Oui, Ça, avec les dons, c'est obligatoire. Rebonjour tout le monde Eh <rire> ouais, hey, Bonne année Bonne année enfin, Après, si on se met à deux sur un loup tout seul, et que je Bichard. le tue, salut les gens, on se retrouve pour l'épisode 4 de Salut LG. Non, on le... Oh salut <rire> Oh salut, c'est... Moi en fait c'est pas, enfin je préfère jamais dire qu'un tel est, ou quoi, parce qu'en soit on peut jamais savoir. Oui non sûr. Mais c'est plus que il vient de se faire voter et il reste assez proche de moi alors qu'on s'est jamais vu tu vois. Genre ça me touche je sais pas. Putain bah c'était sûr pour le pain. C'est ça qui est du coup 100%. Ah ça ça t'a ça tape ça tape. Je vous jure faites une bêtise. Quelqu'un quelqu'un quelqu'un il y a quelque chose qui est là en dessous. Tu fais ce qu'on a dit ça non mais qui Qu tu fais ah non, non, non, non, non, non Mais, mais, mais, mais, mais il <rire> <rire> <rire> tout le monde On se retrouve pour un nouvel épisode de LGUHC. Tiens, yeah, de... Shadow. Shadow. Oh quoi Tu veux pas nous prendre pour des débiles Ça oh. bah, va sur J'espère, j'espère, Oh non Mais. Vas-y. Recule, recule, recule, recule, recule, recule. sûr Ouais, non, ouais, on est 3, on est 3 à 3, est, fini, est parti. Ok. Ah okay. Qu'est-ce que tu... Mec, j'ai volé la sorcière. Mmh. Ouais. Bien joué, mec. C'est bon, euh... je suis mort. Merde. Vas-y, je suis mort, là, je suis mort. Mais... Oh, t'es mort Non, mais dis pas que c'est Fatou qui a gagné, mec. Attends, il, il, est pas pas raise, là. il peut pas me raise Il peut pas me raise Il peut pas me raise Non Mais résonne-moi Non NON! Pourquoi t'es mort, Gep? Parce qu'il est mort. Et pourquoi tu l'as Mais j'ai mis ce clip parce que quand il a dit je suis mort, j'ai cliqué sur dans le chat. Il qui a dit la restose! Mais, mais. Mais non! A... Mais non! Quand t'as dit Mais non! Mais, <rire> dit... Putain, mais non, Gep! Oh non, on a choke, gros! <rire> mais non, le choke! On a vrai, je crois que étais mort, en fait. Oh non. Bah non, non, mais genre j'avais deux cartes, tu sais. Genre oh, je suis En vrai, ouais. t'as bien joué en vrai. Oh non Oh non J'suis Je suis trop débile J'ai envie de mourir Et du coup c'est Fatou contre Toz J'ai <rire> froid la game ouais. Attends ah, mais si complète pas la fête Oh kif. on avait euh, tout pour gagner On avait tout pour gagner gros <rire> Ah ça me fume Allez ah. ah, gars, tout, le fait que Allez sûr. les gars C'est bon Ouais Vas-y mon bien. champion Vincent Vas-y vas-y vas-y Oh, on va sur tous! Oh, trop chaud, trop chaud! Merde, PVP! Bute-le, c'est un jeu déchu, là! Oh oh yes! yes GG! Bien joué, les gars! C'est comme ça que se finit ma saison de Lugaro UHC saison 8. Suspense, tension, trahison. Je répète ce que j'ai dit lors de l'épisode précédent. Vous avez dû être heureux, suer, pleurer, et même rager. Mais au final, c'est l'unique saison 8 de Lugaro UHC. Et elle aura été remportée par Fatou. Ange déchu. J'espère en tout cas que vous avez kiffé le montage de toute la game à la fin. Et même que vous avez kiffé ma saison en général. L'attaque aura été longue. Mais c'est comme ça que ça s'est terminé par un troll de gap. C'était marrant quand même. Et je reviens tout de suite sur ceux qui ont dit Eh oh non, non t'étais pas censé être en vie. Mais écoutez, de base, très sincèrement, je pensais que moi j'avais pas très bien compris le rôle. Donc ouais, j'ai été respawn à cause de mon rôle, merci l'ancien, etc. Mais bon, Bon, ma réaction normalement vous prouve que bah j'ai juste pas compris Et au final Comment aurait été la saison si j'avais pas été respawn Et bah voilà j'espère que cette saison vous aura plu Et que ces vidéos vous auront plu C'était intense pour moi de tenir une vidéo tous les deux jours pendant deux semaines Mais je suis heureux d'en être arrivé là Et au final je suis assez fier de moi de ce que j'ai fait à partir de l'épisode 6 Au niveau de mes montages en tout cas J'ai reçu plein de messages pour me dire que l'épisode 6 était génial en termes de montage Et bah ça fait plaisir Merci encore pour tous vos messages Cette saison aura été insane et je le sais L'une des meilleures depuis sa création Et même vous vous le dites Merci encore à tous Et à bientôt mes chers compatriotes